Bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Les Bosses 10 Show. Je suis le pasteur Grasse Votre Hôte et nous sommes sur le plateau d'Évangile TV. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Et oui, nous sommes déjà lancé dans notre année 2023. Cette année sera extraordinaire, mais elle ne sera pas extraordinaire sans, euh, sans toi, Voilà, sans que tu ne puisses t'enrichir, sans que tu ne puisses avoir les bonnes connaissances, sans, sans que tu ne puisses rajouter euh, à ta foi voilà la connaissance, la sagesse, parce que la Bible nous dit d'ajouter à notre foi la connaissance, l'intelligence. Alléluia. Donc, c'est très important pour toi aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder, et le thème est « Développer. Comment développer la culture du succès ?» C'est vrai que lorsqu'on arrive dans une émission comme les Boss Ladies, on, on, on, parle, on parle business, on parle de on parle tellement de choses, mais euh, ce que tu dois comprendre surtout, c'est que nous allons parler de ton succès, de ta réussite. Et dans le succès, j'entends également la richesse. Puisque, il faut que le succès nous emmène à prospérer. Un succès qui ne nous emmène pas à prospérer n'est pas un succès. D'accord Donc, le succès doit forcément, obligatoirement, nous emmener à prospérer. Peu importe le niveau de prospérité dans lequel tu es, euh, le su à chaque fois que tu vas aller de succès en succès, euh, le, ce succès-là te mettra à une certaine échelle, à un certain niveau de ta vie. Le succès va attirer à une, autre, une autre dimension, en fait, de ta vie, le succès va attirer, va activer un certain niveau de vie, stand, standing de vie, j'ai envie de dire, euh, que tu n'avais euh, pas précédemment, en fait, dans le niveau de succès précédent. Il faut que tu essayes de voir le succès exactement. L'image que j'aimerais que tu aies, c'est l'image d'une de, montée d'escalier. Voilà. J'aimerais que tu puisses avoir l'image d'une montée d'escalier et te dire que le succès, ce n'est pas simplement le fait d'être tout en haut de, de, de l'escalier, mais le succès, c'est le fait de faire des pas petit à petit, step by step, les pas que tu prends, euh, les les euh, les comment dire, les étages que tu gravis, les échelons que tu gravis à chaque fois te dirigent vers ton succès, te dirigent vers euh, vraiment le point le plus culminant de ton succès. Mais il faut aussi que tu comprennes comment est-ce que tu peux faire pour y arriver. Il ne suffira pas de travailler, parce que c'est vrai qu'il faut travailler pour réussir. Sans travail, on ne réussit rien, d'accord Si tu veux être dans la disette, dans le manque, dans la pauvreté, c'est sûr, ne travaille pas. Mais si tu veux réussir, tu veux être dans la prospérité financière, dans l'abondance, etc., il te faudra travailler. Et, mais au-delà du travail, c'est quand même très important. Au-delà de tout ce que tu peux créer, au-delà des entreprises que tu peux mettre en place, au-delà des idées que tu peux avoir, il faut que tu te bâtisses. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en l'occurrence dans l'émission Les Basses et Aujourd'hui, j'ai ce sujet, mais je vais me retrouver tout à l'heure avec deux femmes qui vont aborder avec moi justement cet aspect de comment comment, en fait, euh, tout simplement développer cette culture. D'accord Et la première chose qu'on veut faire aujourd'hui, c'est comprendre. C'est quoi la culture C'est quoi Qu'est-ce que la culture En fait, la culture va avoir plusieurs sens, plusieurs définitions. L'une des définitions de la culture que j'aime beaucoup, c'est euh, l'enrichissement intellectuel. L'enrichissement intellectuel. La culture, c'est euh, tout ce que ton intellect a, a, a emmagasiné tout ce que ton intelligence a emmagasiné, toutes les richesses qui se trouvent dans ton esprit. C'est l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels. Tu enrichis ton esprit, ton âme, tu enrichis ton intelligence. Quand je parle d'esprit ici, je parle d'intelligence. Tu enrichis ton intelligence par des exercices intellectuels. Oui, tu ne peux pas vouloir vivre dans le succès et tu ne peux pas avoir la mentalité du succès si ton intelligence n'est pas enrichie. Ton intelligence doit être riche. Lorsque la Bible dit euh, « Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme », en fait, la Bible nous parle ici d'enrichir ton intelligence. C'est très important que tu comprennes que pour pouvoir marcher dans le succès, le succès, tu dois pouvoir euh, le représenter. Tu dois être le succès. Tu dois être... Euh, avant d'avoir, et j'aime beaucoup cette notion d'être avant d'avoir, parce que si tu n'es pas, si tu, tu es simplement en train de posséder et tu cours après des possessions, etc., tu finiras par perdre ce que tu gagnes. Mais si tu es celui qui gagne ses possessions, en fait, même si tu perds, tu ne perds pas réellement parce que tu sais comment faire pour multiplier. Par exemple, si tu gagnes un million d'euros, celui qui gagne un million d'euros au loto, c'est très bien pour lui. J'ai envie de dire, c'est tombé sur lui, il a gagné un million d'euros au loto, etc. Mais il n'a pas forcément la science de l'enrichissement et il n'a pas non plus la sagesse de la gestion et n'a pas non plus la sagesse de la multiplication. Et on peut voir que celui-là sera beaucoup plus exposé à perdre son argent parce que l'argent est une force. L'argent est une force. L'argent a cette capacité de te faire sortir de tes habitudes. L'argent a cette capacité de rendre certains fous. L'argent peut être dangereux, la richesse peut être dangereuse, le, le pouvoir peut être dangereux, la notoriété peut être dangereuse. Donc c'est très important, avant d'en arriver là, que de s'enrichir, donc enrichir ton esprit, enrichir ton esprit va te permettre d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer tout ce que tu vas posséder. Enrichir ton intelligence, ton esprit va te permettre de t'élever au-dessus de la norme, parce que ceux qui réussissent réellement et qui vivent une vie de prospérité sont ceux qui s'élèvent au-dessus de la norme, les, ceux qui sont euh, au niveau de la norme pensent ont une pensée commune. Leur pensée, est, elle est, elle est commune. Quand je dis commune, c'est pas qu'elle elle est, elle est la même, c'est, à dire qu'elle est, euh, elle n'est pas spéciale. Ils pensent de la même façon, de façon commune, elle est banale, voilà, c'est ça le, le terme. Leur pensée est banale, leur raisonnement est, est, est, est banal, alors que Dieu ne veut pas que tu penses comme les, les, les hommes de ce monde. Dieu ne veut pas que ton succès ressemble au succès des gens de ce monde, de façon banale, de façon… Tu ne peux pas réussir au hasard. Certains réussissent peut-être au hasard, mais Dieu ne t'a pas appelé à réussir au hasard pour la simple et bonne raison que ton succès va influencer le succès d'autres personnes. À chaque fois que tu gravis un, euh, une échelle, les échelons où à chaque fois que tu, euh, tu montes un étage de ce superbe escalier que je t'ai présenté tout à l'heure, à chaque fois que tu montes un, étape, un étage que tu y vas step by step, sache que tu es en train de montrer à quelqu'un qui se tient derrière toi, qui n'est pas, pas encore arrivé à ce niveau, que c'est possible de le faire et surtout tu es en train de lui montrer le chemin, la voie par excellence pour le faire. Et donc, euh, il faut que tu prennes conscience que ton enrichissement intellectuel est vraiment très très très c'est très urgent c'est très urgent que tu euh, que tu prennes compte du fait qu'avant d'avoir cet argent avant d'avoir cette notoriété avant d'avoir cette voiture avant d'avoir c'est important que tu comprennes qu'il faut que ton intelligence aille dans le sens de ton succès ça signifie qu'il faut que tu mettes en toi les informations nécessaires qui vont t'aider à monter, mais aussi les informations nécessaires qui vont te permettre de te maintenir là où tu seras monté. Parce que si tu n'as pas l'intelligence, si tu n'as pas les informations, si tu n'as pas l'enrichissement de l'esprit par, euh, euh, par des exercices intellectuels, si tu ne l'as pas, tu auras du mal à rester en fait dans un dans ce niveau de prospérité ou de succès dans lequel ben tu vas entrer donc il faut pouvoir s'y maintenir donc c'est important que tu notes il faut euh, euh, développer enfin fait, en tout cas il faut commencer par enrichir l'esprit avec des exercices intellectuels intellectuels intelligence, ok Cerveau, d'accord Donc ça veut dire qu'il faut absolument, absolument que tu comprennes que c'est important que tu sois intelligent. Yes Intelligent pour gérer, intelligent pour multiplier, intelligent aussi pour former parce qu'il y a toujours dans notre succès une part d'héritage. Un succès sans héritage et sans héritier n'est pas un succès. Le succès est supposé inspirer d'autres personnes. Ton succès est supposé euh, euh, montrer à d'autres personnes, regarde, c'est possible. Donc, un succès sans héritier et sans héritage n'a aucun intérêt. OK Donc, il est question pour toi d'aller vers ton succès tout en laissant un héritage, un modèle à suivre. Un plan à suivre. Ta vie doit être un plan que d'autres personnes vont pouvoir suivre ou plutôt ta vie doit laisser un plan ou des traces que d'autres vont pouvoir suivre pour réussir. Si tu le fais, tu as vraiment réussi. Très bien, on va avancer. Euh, la culture, quelques synonymes de culture, érudition, euh, instruction savoir, science. Et on voit là qu'on est dans le champ lexical de l'intelligence, de la connaissance, de la science. Ok, Donc, euh, il faut être érudit, c'est-à-dire qu'il faut être rempli d'enseignement, rempli euh, de, de, de, de toute forme d'intelligence et être, euh, être, avoir cet engouement pour l'intelligence. De la même façon que tu as de l'engouement pour être riche, il faut que tu aies de l'engouement pour pour avoir de l'intelligence et de la connaissance. Et donc la culture, la connaissance, l'intelligence, tu dois la rechercher, ok Tu dois rechercher la, la connaissance, tu dois rechercher l'intelligence, tu dois chercher où se trouvent en fait les clés pour réussir et te maintenir dans le succès. La, la, la culture, c'est aussi la connaissance dans un domaine bien particulier. C'est important d'avoir, euh, d'être spécifique, Très bien, si tu veux développer euh, vraiment cette, cette mentalité, cette culture du succès, tu dois être spécifique parce que tu ne peux pas simplement te dire « Ok, je vais réussir partout. » C'est très important, c'est vrai que tu peux réussir partout, mais c'est très important au départ d'avoir une spécificité, c'est-à-dire d'avoir un domaine en particulier que tu vas étudier et qui va te permettre de développer la bonne mentalité. Quel est, ton, quel, quel est ce domaine dans lequel tu as besoin de faire croître et d'amasser de la connaissance, de faire croître ta culture, de faire croître ton intelligence, de faire croître ton éducation Il faut un domaine en particulier. Ceux qui étudient la médecine et qui veulent devenir des médecins, hein, ils vont avoir, euh, devoir avoir une culture médicale. Très bien. Quand tu veux évoluer dans un domaine, il faut que tu aies la culture de ce domaine. Alors pour toi qui veux entrer dans le ministère, il faut que tu t'intéresses pas seulement à la Bible, mais il faut aussi que tu t'intéresses à la vie du ministère. Il y a des choses, et c'est très spécifique. ok Tu dois avoir la culture ministérielle. Très bien. Maintenant, tu veux évoluer dans les affaires. Il faut que tu t'intéresses au monde des affaires pour avoir la culture des affaires. On est d'accord? Donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux pouvoir évoluer et avoir du succès, c'est important que tu puisses avoir des informations spécifiques à ce domaine pour pouvoir t'y maintenir et, et surtout comprendre comment faire pour y parvenir. Et donc, ça ne sert à rien de dire Oui, Pasteur grâce, je veux entrer chez les Boss Ladies parce que je veux réussir. En fait, je veux réussir ne veut rien dire. Je veux réussir, c'est trop vague. Très bien, tu ne dois pas être vague. Ça ne sert à rien d'avoir des désirs qui sont vagues parce que les désirs qui sont vagues ne produisent rien. Il faut que tu aies de la volonté qui va t'emmener en en fait, à étudier des domaines spécifiques pour te, euh, pour te, te permettre d'évoluer dans un, dans un monde bien particulier et te créer une place parce que on pourrait très bien t'ouvrir des portes. Et vous verrez qu'il ne suffit pas d'opportunités pour avoir la culture du, de, du succès. Non, ce n'est pas parce que tu fréquentes des gens qui sont dans le succès que forcément tu auras la culture du succès. Beaucoup de gens se trompent. Et, c est, c est, et ça, c'est une infime, une petite toute petite partie du succès. Euh, le fait de fréquenter des personnes va simplement te montrer un plan, un modèle qui existe et qui est possible. Mais en tant qu'individu, il faut que tu sois prompte à aller chercher la connaissance dans le domaine spécifique dans lequel tu veux réussir. Et donc, ne plus dire « je veux réussir » parce que « je veux réussir » ne veut rien dire. Il faut que tu dises je dois réussir dans le domaine des affaires, dans tel domaine, dans tel business. Il faut que tu dises euh, je dois réussir en tant que médecin et je dois réussir en tant qu'avocat. Alors, il me faut de la culture en rapport avec euh, l'avocature ou le métier que je fais actuellement ou celui auquel j'aspire. Aujourd'hui, tu n'es peut-être pas dans ce métier. Peut-être que tu es étudiant. Tu ne dois pas simplement dire je vais devenir, je, c'est comme si en fait tu rêves, mais ton rêve n'a pas de substance. Okay? Un rêve euh, euh, euh, sans, sans culture, de ce rêve, n'a pas de substance. Et un rêve sans substance ne sera jamais emmené à, à se réaliser. En fait, qu'est-ce que ça signifie un rêve sans substance? Un rêve sans substance, c'est un rêve qui n'est pas, ce n'est pas, un, pas une vision, okay? parce que la vision, c'est le rêve avec la substance. Allez, Brakasata. Je sais que tu sais que la foi est une substance. Ok. Je sais que tu le sais. Je sais que lorsque tu as la foi, tu ressens la foi comme une substance en toi. Ok. Très bien. Donc, la foi est une substance. Et pour accomplir une vision, il faut la foi. Très bien, pour accomplir un rêve, il faut la foi. Donc, quand tu rajoutes à ton rêve la foi, tu l'emmènes au stade de la vision. Ok, la Bible va dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, quelles sont les œuvres dans notre cas aujourd'hui Les œuvres dans notre cas aujourd'hui, c'est le fait que tu étudies le domaine dans lequel tu veux te lancer. Pourquoi Parce que ta foi, sans étudier ce domaine, est morte. Parce que l'œuvre dont il est question, c'est l'étude, mm -hmm. donc c'est la culture. Donc ta foi sans la culture, ta foi sans l'éducation, ta foi sans le fait que tu te renseignes, que tu cherches des informations, ne restera qu'un rêve sans substance. Le rêve avec la substance et le rêve avec la foi égale la vision. Très bien, on avance. Le contraire de, de, de, de, de la culture, c'est l'ignorance, l'inculture. L'inculture, ça se dit, donc c'est l'ignorance. Il faut savoir que donc, la culture, c'est le bagage intellectuel, le bagage spécifique dans un domaine bien spécifique. Oui, tu le sais, tu sais que la Bible dit qu'il faut que tu renouvelles ton intelligence, que tu transformes ta mentalité par le renouvellement de ton intelligence. Comment le faire Premièrement, on a parlé de se cultiver, lire. Okay? Tu ne peux pas réussir sans lire. En fait, si tu te dis qu'aujourd'hui je m'ouvre au succès et tu ne lis pas, tu cours tout droit vers ton échec parce que la lecture est un point important ici pour développer la culture. Sans lecture, la culture ne se développe pas. Tu pourras toujours déclarer, oui, je suis un succès, je suis riche au nom de Jésus, etc. C'est vrai, et la déclaration est très importante. C'est un principe et c'est un, comment dire, c'est une étape dans l'échelle en fait, de ta progression vers le niveau de vie auquel tu aspires. Mais sans lecture, sans culture, sans éducation, tu peux toujours tout confesser. Ça ne fonctionnera pas, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut te cultiver. À un moment, il faut... Parce que le renouvellement de ton intelligence vient simplement lorsque tu as instauré dans ton intelligence une nouvelle éducation, une nouvelle information, une nouvelle culture. Tu installes à chaque fois, tu installes, tu changes le système. Parce que c'est ça, en fait, la culture, c'est un système qui est installé en toi et qui devient euh, automatique. Une personne qui a la culture du succès, c'est automatique en elle. Elle se dit, dès que je commence cette chose, elle réussit. Mais pourquoi est-ce que cette chose va réussir Pas simplement parce que j'en ai la conviction, mais parce que je sais qu'en plus de ma conviction, c'est-à-dire en plus de ma substance, j'ai aussi les œuvres. En plus de ma foi, j'ai aussi les œuvres, c'est-à-dire j'ai aussi la lecture, j'ai aussi l'étude, j'ai aussi, aussi toutes ces choses en fait qui nourrissent mon, mon, mon, mon âme, qui nourrissent mon esprit, mon intelligence. Il faut savoir que la lecture permet aussi de déraciner des mauvaises habitudes, de déraciner, par exemple, la pauvreté. La pauvreté s'installe en toi par euh, des habitudes et par une éducation, une éducation euh, peut-être elle, elle, ton éducation n'a pas été tournée vers le succès et vers la richesse, ton éducation a été plutôt tournée vers quelque chose de plus commun, c'est-à-dire tout ce que les autres font. Euh, Comment les autres vivent Comment les autres familles vivent Vous avez toujours vécu comme ça. Et donc, vous êtes dans un cercle où ben, on ne peut pas parler de de, de succès en soi, on ne peut pas parler euh, de richesse en soi. On ne parle pas non plus de pauvreté, mais bon, euh, la richesse est banalisée, elle n'est même pas abordée. Lorsque tu ne, ne plantes pas la racine de la richesse en toi, il y a forcément des racines qui vont se planter en toi et ce sont des racines de pauvreté de toute façon parce qu'il n'y a pas entre les deux, il y a la richesse ou la pauvreté. Il y a la prospérité ou la misère. Et il n'y a pas quelque chose entre les deux. Et ça, c'est une mentalité que tu dois pouvoir accepter. Tu dois, tu dois, tu dois te dire que c'est comme ça, en fait. Il n'y a pas entre deux. Il n'y a pas je suis un peu pauvre, je suis un peu riche. Non, il y a ceux qui sont prospères et il y a ceux qui ne le sont pas encore. Même si tu es peut-être sur le chemin, effectivement, sur ce schéma, sur cet escalier, tu es peut-être quelque part à un certain niveau. L'idée ici, c'est que tu puisses arriver en fait à une liberté totale, une liberté, une indépendance financière. Donc ton éducation, va, euh, ton système de pensée plutôt, va être changé par euh, l'éducation, une rééducation, parce que vous voyez quand un muscle, par exemple, s'est abîmé à un sport ou tu t'es cassé une jambe, etc. Après une opération, il y a toujours un temps de rééducation. Et donc le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, en fait, est, est, est proportionnel au type d'information que tu as reçu. Toute ta vie, le niveau dans lequel tu es aujourd'hui, la pauvreté, la richesse, le manque, la misère, la disette, la prospérité, peu importe où tu es, à quel niveau de l'étage tu es, de l'escalier tu es, à quel étage de l'escalier tu es, le niveau dans lequel tu es ici est rapport à ce que à ce qui a été installé profondément en toi. Et il faut savoir que lorsqu'une chose est installée en toi, elle prend des années. Lorsqu'une chose est libérée dans ton esprit, elle prend ensuite des années pour s'installer et s'enraciner. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter euh, des, des phrases parfois où « voilà, la richesse ne sert à rien, ça ne sert à rien d'être riche, il vaut mieux être pauvre, etc. » Ce sont toutes ces choses en fait qui font que tu passes totalement à côté de la réalité, des réalités qui sont cachées derrière la richesse. Je disais tout à l'heure, tant que tu es pauvre, tu n'es pas un modèle. Tant que tu échoues, euh, tu n'es pas un modèle. En fait, quand tu es dans l'échec, tu n'inspires personne. Tu ne peux pas devenir un modèle quand tu es dans l'échec. Tu ne peux pas être un modèle quand tu es dans la misère. Non, parce que tout le monde aspire à aller vers euh, la richesse, la prospérité, le succès, la réussite. Et donc, s'il si faut que, que nous aspirions tous à cela, nous allons regarder aux personnes qui sont devant et pas celles qui sont derrière nous pour vouloir faire comme eux. Et donc, tant que tu n'as pas mis en fait suffisamment d'informations dans ton esprit, tu n'es pas encore un modèle. Donc, c'est important que tu lises et tu dois lire, tu dois aimer la lecture, tu dois dire j'arrête, j'arrête, je prends la décision de ne pas être euh, ennemi de lecture. Il faut que tu lises, c'est important, c'est urgent que tu lises parce que ce sont dans les livres que l'on trouve la euh, que l'on trouve les informations nécessaires. Je disais tout à l'heure celui qui réussit laisse toujours un plan derrière lui. Sa vie est un plan de succès. Celui qui a réussi laisse un plan de succès. Sache que dans les livres se trouvent des plans de succès. Ce sont les plans de succès de ceux qui ont réussi. Et donc, il te montre le chemin à suivre et tu ne dois surtout pas mépriser, mépriser cela. Très bien. Donc, installer un nouveau système de pensée. Parce que la pauvreté, euh, ou pl plutôt le, le, euh, le, la peur de réussite, peut aussi venir de la peur de l'argent, de la peur de l'argent, la peur des vices qu'on a pu voir. Certaines personnes, en fait, sont tombées dans des vices. Je disais tout à l'heure, l'argent va avoir une force particulière qui emmène des gens vers des vices, qui emmène des gens vers euh, le côté animal, en fait, de leur personne. Et il faut que tu comprennes qu'on n'est pas tous obligés de tomber dans ce piège. Et c'est la raison pour laquelle tu t'instruis avant d'arriver là-bas pour pouvoir te maintenir à un certain niveau. Parce que la seule chose qui te maintient, c'est ce que tu as instauré, installé dans ton esprit, dans ton système de pensée. Et donc voilà, la peur de l'argent va faire en sorte que ben, tu n'auras pas, pas envie ou tu n'auras pas peur. Tu ne vas même pas penser à viser le succès ou encore la peur même de réussir. La peur de réussir, en réalité, c'est la peur d'échouer. C'est-à-dire que ceux qui ont peur d'échouer n'essayent pas. Ceux qui ont peur d'échouer n'essayent pas. Et donc, ils ne se rendent pas compte qu'en ayant peur d'échouer, en n'essayant pas, en fait, ils se ferment totalement de toute façon à toute réussite et à tout succès. Le dernier point que je vais aborder donc avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'aspirer, aspirer aux choses et aspirer au niveau euh, que tu n'as pas encore. Je disais tout à l'heure que le rêve plus la substance, c'est ce qui donne la vision. Le rêve plus la substance donne la vision, très bien. Mais c'est la substance, c'est-à-dire la foi en toi qui te permet en fait d'aspirer. Donc sans cette substance, tu ne peux pas aspirer. Tu peux toujours rêver, être sur place et dire, oui, je désire, oui, j'ai des désirs, oui, j'ai des rêves. J'aimerais tellement, oh là là, mais j'en rêve. Mais en fait, tu en rêves, mais tu n'as pas de substance parce que c'est seulement la substance qui peut te mettre en mouvement. Et celui qui aspire est une personne qui est déjà en mouvement parce que aspirer c'est déjà un exercice, en fait. Aspirer est un exercice de foi. Tout à l'heure, on a parlé d'exercice intellectuel. Maintenant, on parle d'exercice de foi c'est un exercice de l'esprit le fait d'aspirer parce que quand tu aspires ça veut dire que tu regardes aux choses qui ne sont pas qui ne sont pas, euh, ne sont pas visibles mais tu regardes aux choses qui sont invisibles c'est à dire celles que tu ne possèdes pas encore parce que c'est dieu qui, la bible dit que dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient donc dieu est le premier à aspirer à la grandeur il est le premier à aspirer à des choses il est le premier il nous montre déjà un schéma un modèle comment est-ce qu'il faut que tu fasses pour développer la culture du succès et de l'enrichissement c'est en regardant aux choses qui ne sont pas tu ne peux pas regarder aux choses visibles parce que le niveau dans lequel tu es aujourd'hui ne correspond pas au succès en fait. Donc il faut que tu regardes à un niveau qui est supérieur, il faut que tu aspires et donc il te faut effectivement euh, cette substance qui est la foi parce que la substance va te mettre en mouvement et te pousser à poser des actes comme regarder aux choses invisibles, comme euh, par exemple regarder les choses auxquelles tu aspires, tu prends... prends Prends l'habitude de, de les regarder, comme si en fait tu feuilletais un magazine, installe-toi confortablement dans ta chambre et commence à imaginer, et commence à te créer un, un, euh, un avenir en dessinant le plan de ta vie. Tu peux le faire, c'est un exercice de l'esprit, tu peux le faire, c'est un exercice qui va t'emmener à vivre ce à quoi tu aspires. Tu as aspiré. Assieds-toi et commence à faire un plan dans ta tête. Ne te dis surtout pas que c'est une perte de temps. Beaucoup de gens pensent que le fait de s'asseoir, de réfléchir, de se projeter est une perte de temps. Non, ce n'est pas une perte de temps. C'est l'un des meilleurs exercices pour développer ton esprit et emmener ton esprit à, à, à, comment dire, à manifester les choses que Dieu a mises en toi. Yes. Et tu dois refuser de te limiter à tes capacités naturelles. Tu ne peux pas compter sur tes capacités naturelles si tu veux réellement avoir la culture du succès. Si tu veux avoir la culture du succès, il faut que tu comptes sur des capacités que tu n'as pas. <rire> C'est vraiment bizarre à dire comment je peux compter sur des capacités alors que je ne les ai pas. Tu as tes capacités naturelles, gloire à Dieu. Mais si tu veux un réel succès, il faut que tu ailles plus loin parce que le vrai succès ne se trouve pas là où tu es, le vrai succès se trouve devant toi. Et si tu t'appuies sur tes propres capacités, tu produiras aussi des résultats limités. Mais si tu t'appuies sur les capacités de Dieu, tu produiras des résultats illimités parce que notre Dieu est un Dieu illimité. Très bien, j'étais ravie de faire cette introduction avec vous. On va se retrouver tout de suite sur le plateau avec mes chroniqueuses. Je serai avec Daphné Ambierot et Marie-Alexandra. Et ensemble, nous allons continuer à aborder ce sujet sur la culture du succès et de l'enrichissement. À tout de suite The Lady Ladies Show Et je suis ravie de vous retrouver dans cette seconde partie de notre émission. Je ne suis pas seule, je suis avec Marie-Alexandra et Daphné, les chroniqueuses de cette émission. Voilà les <rire> filles bienvenue. Bonjour, euh, bonjour, bonjour. Bon, vous allez bien ça oui, va. j'aime bien, ça bien va. tes ongles. Hein. Merci. Oui. <rire> <rire> <rire> ok, là on va parler, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de la culture du succès et oui. de l'enrichissement. Bon, j'ai rajouté et de l'enrichissement puisque... Oui. Je pense que le succès emmène forcément à l'enrichissement. Yes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'expliquais en tout cas en premier lieu, c'était que ben, si tu réussis, forcément ça va t'emmener vers la richesse. Est-ce oui. mm -hmm. est qu'il y a un succès euh, ben, qui emmène à la pauvreté Tout dépend mm -hmm. des objectifs qu'on se fixe mm -hmm. et tout dépend de ce qu'on appelle la richesse. oui Je veux dire que pour certains, ça peut être monétaire, mm -hmm. pour d'autres, ça peut être juste intellectuel. Mm -hmm. Et puis, il y a d'autres qui aiment, qui font l'apologie de la pauvreté. Donc, je pense mmh. que s'ils si arrivent à manger et payer leur loyer, ils ont réussi. Mmh. Donc, je pense que ça dépend de la mmh. définition de l'enrichissement Ouais, Je pense chacun. que chacun se donne une définition euh, différente euh, du, du succès. Exactement. Oui, on ne peut pas dire alors qu'il y a une définition, comment dire Exacte, dirait... propre, unique. Ouais, globale, <rire> unique du succès. Alors, je ne pense pas effectivement qu'il y ait une définition propre et unique du succès, mais je pense quand même, euh, d'un autre côté, que la société nous renvoie une image du succès qui est premièrement en rapport avec le fait d'être très connu mmh. et d'avoir mmh. beaucoup d'argent. Mmh. Donc pour, on va dire, euh, le commun des mortels, hein, on va dire comme ça, voilà, le succès c'est d'être connu et d'avoir beaucoup d'argent. Mais moi je veux de l'argent en tant que connue, bon, c'est pas ce qui me parle le plus, ouais. mais j'ai besoin d'argent. Donc euh, en tous les cas, si je travaille, je mmh. travaille dur l'objectif c'est que je puisse m'enrichir. Je ne dis pas le contraire. Sauf que pour moi, dans la quête ou mm -hmm. sinon euh, sur le chemin, on va se rendre compte que les, obje... enfin, les objectifs qu'on veut atteindre sont d'abord euh, quantitatifs, c'est-à-dire bah, mmh, on veut mmh. s'enrichir. Oui, mais bien. plus on, on avance et plus on concrétise ces aspects quantitatifs, et eh ben ça va se décanter et finalement on va arriver dans le qualitatif, ça veut dire que j'ai de l'argent c'est vrai mais j'ai besoin d'avoir la paix du cœur et oui. ça finalement ça n'a pas de prix, mmh. euh, j'ai besoin euh, d'avoir certaines valeurs, euh, euh, d'être en bonne santé aussi mmh. et ça euh, ça n'a ça pas de prix donc il oui. voilà. Il y a le, le revers de la médaille, voilà, les deux pans de la médaille ouais, qu'il qu faut regarder, je pense. Et c'est peut-être pour ça aussi que, alors dès le début, et je pense hein, chrétien, que c'est l'avantage aussi d'être chrétien, c'est qu'on enseigne beaucoup plus sur le fait d'être avant d'avoir, oui, oui. donc de ne pas faire ben, justement ce schéma-là qui est un schéma plus commun, mmh. c'est-à-dire euh, je me bats pour m'enrichir, je travaille, etc., etc. Et au bout d'un moment, je me rends compte finalement que, ah ben non, en fait, euh, ça ça ne fait pas tout, ouais. j'ai aussi besoin d'autre chose. Donc peut-être que c'est important de commencer du coup, par l'enrichissement de l'âme. Mm -hmm. Exactement. De l'âme, de son esprit. Tout à l'heure, je parlais du fait de, euh, de s'enrichir intellectuellement. intellectuellement Qu'est-ce oui. que vous en pensez ben, Moi, je pense qu'il faut commencer par là, parce que sinon, ça, on fait les choses à l'envers. C'est-à-dire mm -hmm. que même si on réussit à s'enrichir, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas, y a pas les, les, les fondations ne sont pas bonnes, on ne va même pas profiter de cet argent comme oui. il se doit. Je veux dire, oui. on aura beau, peut-être, on pourra peut-être se payer des voitures ou des choses qu'on ne pouvait pas se payer avant, mais on ne va pas en profiter de la même façon que quand on est en paix oui. euh, avec soi, quand on est en accord avec tout ce oui. qu'il y a aussi autour de nous et en nous aussi. Oui. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut commencer déjà par euh, voilà, travailler son âme, oui. l'enrichissement intellectuel, et ensuite de là va découler. L'enrichissement bah, monétaire mmh, en fait. Mmh. Euh, alors moi j'ajouterais que le fait de s'enrichir d'abord émotionnellement, intellectuellement et même spirituellement, mmh. c'est aussi une sécurité. Mmh, On ne exact. pense pas beaucoup euh, aux, à la sécurité. On sait qu'il y a des personnes qui se brûlent les ailes parce qu'elles veulent le succès. Mmh. Et pourtant ça peut partir euh, d'un bon sentiment, d bon sentiment mmh. de, voilà, de, de pensées nobles et tout. Mais parce qu'il leur manque ce bagage, oui, vrai. Cette, euh, cette sécurité, du coup, mm. comme je l'appelle, eh ben, au fur et à mesure qu'ils avancent dans cet euh, accomplissement du succès, ils deviennent d'autres personnes. Mm. Ils acceptent certains deals qu'ils ne devraient pas ils accepter. Devraient. Euh, ils font des compromis mm. aussi avec leurs valeurs, leurs croyances, leur foi et peut-être même leur engagement avec le Seigneur. Mm. Et finalement, euh, c'est plus dangereux pour eux qu'autre chose. Ouais. Exact. J'aime bien cette partie-là de la sécurité parce que, euh, justement, quand tes fondations, quand elles sont bonnes, même si demain, tu crées, admettons, un business et que tu t'écroules, mm. tu ne vas pas t'effondrer comme quelqu'un mm. qui n'a pas de base solide. Tu sauras bien. comment aussi te relever parce ça. que tes fondations sont solides, je veux très dire. Bien. Quelqu'un peut tout perdre aujourd'hui, mais comme il sait comment il a créé mmh. cette chose-là, il saura comment reproduire mmh. et il sera assis sur des bonnes bases, mmh, en fait. Exactement. Alors que quelqu'un qui n'a pas travailler sur ses fondations, s'il bah, s'écroule, il s bah, y a tout qui s'écroule en fait, mmh. c'est vrai mmh. et euh, j'ai euh, tu vois j'ai un passage biblique qui me vient, enfin je une histoire, c'est l'histoire de Jacob quand même, mmh. c'est que Jacob il a travaillé pour la Laban oui. pendant mmh. sept ans, mmh. Mmh. pourtant il avait la promesse, mmh. il avait la bénédiction de la, de la part du Seigneur mais mmh. Dieu n'a pas permis mmh. que la promesse euh, se concrétise tout de suite, mmh. parce que certainement Dieu voulait travailler en lui, ce dont on est en train de parler. Exactly. Donc cette mentalité, cette foi, cette obéissance, cette humilité, cette dépendance aussi à Dieu. J'aimerais aime. qu'on puisse se dire que, bien que nous sommes des femmes à succès et qui vont avoir un succès encore plus grand, mmh. que nous ne soyons jamais esclaves de notre succès. Ah, oui. Mais qu'au contraire, Amen. nous soyons toujours... Euh, Parce que ça, ce n'est pas, pas la bonne mentalité ou la bonne culture d'être esclave de son succès. <rire> C'est ça. <rire> c est, c est, euh, et c'est marrant parce que moi, j quand j'étais plus petite, j'avais cette peur, en fait, d'être première. Parce que je me disais que si j'étais première et que je faisais moins bien, ça allait être la honte. Oui. Donc, j'avais pas seulement la peur de rater, mais j'avais aussi la peur de réussir parce oui. que ça veut dire que j'allais devoir être au top tout le temps, en quelque temps. part. On peut aussi être esclave de son propre échec. Mmh. Mais du coup, pour en revenir à l'histoire de, de Jacob, mmh. c'est qu'il a travaillé pendant sept ans, il n'a mmh. rien vu. Il a, mmh. Limite, il a été presque roulé. Mmh. Mais ça a travaillé certaines ça ça a a choses quelque en lui. Des lui. Choses et en lui. le succès, après, euh, une fois qu'on l'a, il faut pouvoir le consommer et en bénéficier. Mmh. Ce n'est pas seulement être... Euh, un exemple pour les autres et dire, mmh, bah, moi, j'ai réussi. Mmh, mmh, mmh. Mais c'est que toi-même, à un moment donné, tu dois manger aussi les fruits de ton succès. Mmh. Et je pense que si je peux faire une métaphore comme ça, un succès peut ne pas être comestible mmh. parce qu'il est basé sur euh, des, des mauvaises motivations, sur des, des mauvaises le choses. En fait. avec, mais ouais. le succès, de toute façon, j'ai la conviction hein, que le succès avec les mauvaises motivations emmène à la destruction oui. du soi oui. en, parce que mm. tout à l'heure je sais pas si c'est euh, laquelle des deux qui disait que euh, oui je crois que c'était Daphné que faut pas que ton succès t'emmène à être quelqu'un d'autre en oui. fait mm, mm, mm. parce que il y a en fait l'argent a, a quand même ce pouvoir là et c'est vrai il faut le dire que l'argent quand même ce pouvoir là euh, ou plutôt l'esprit qu'il y a derrière oui. c'est pas tant l'argent mm. euh, la monnaie mais c'est l'esprit en fait qu'il y a derrière les mauvaises motivations qui vont t'emmener à la destruction du soi, tu vas, tu vas finir par te détruire toi-même, c'est-à-dire... Euh, euh, euh, tu ne, re, tu ne te reconnaîtras plus déjà, mmh. euh, tu, vas, tu vas avoir des compromis par rapport à tes valeurs au départ mmh. et tout. Et tu vas te mettre en fait dans des terrains dans lesquels bah, tu ne te serais pas mis si tu mmh. n'avais pas eu euh, oui. cet argent-là. Donc, ce n'est pas, pas tant l'argent qui est un problème ou le succès qui est un oui. problème. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise que ah, le succès, c'est mauvais. Non, mmh. ce n'est pas tant le succès qui est un problème parce qu'il y a des gens qui sont dans le succès et qui sont, euh, je pense, des personnes même qui plaisent au cœur de Dieu. Mmh. Après oui, tout, Salomon sûr. était fort riche. Il, Il était riche. très riche. Oui. Il oui. était très riche. Donc, euh, je pense qu'en tant que chrétien, voilà, on ne doit pas avoir peur du succès, mmh. peur de la réussite, oui. peur, peur de, de toutes ces choses. Parce que si on doit développer une culture, je crois qu'il faut embrasser le succès. Mais comprendre que... Euh, le, le succès avant, en tout cas le succès matériel, il y a quand même un succès intérieur qu'il faut exact. avoir euh, oui. voilà, il faut avoir en fait certaines bases euh, sur soi-même mm -hmm. sur son identité, sur ses propres valeurs, etc. etc. J'aimerais vous poser une question parce que du coup euh, quand on parle d'argent, on se rend quand même compte que ben, mm, l'argent est facile mm -hmm. oui. on, on, on appelle l'argent facile l'argent voilà. mm. facile parce que il y a certaines activités parfois illicites mm -hmm. qui nous donnent accès à l'argent mm -hmm. ou il y a euh, ben, certains métiers euh, honnêtement euh, dévalorisants mm -hmm. qui mm -hmm. emmènent l'argent mm -hmm. ou parfois simplement euh, oh, tu fais ci, tu voles là, tu fais telle chose et tout, ça va t'emmener de l'argent mm -hmm. des choses qui sont peut-être illégales et qui vont t'emmener de l'argent en fait, comment est-ce que, est que vous en grandissant vous en grandissant vous avez, euh, comment est-ce que vous avez euh, compris cet aspect de l'argent en fait Est-ce que dans votre esprit, en grandissant, vous vous êtes toujours dit oui, ben, l'argent c'est une bonne chose ou l'argent c'est une mauvaise chose ou moi je suis prête à tout pour de l'argent mm -hmm. ou avant même d'être chrétienne. Mm -hmm. Est-ce que vous aviez un rapport à l'argent mm. Alors moi personnellement non, euh, <rire> pas bah, du tout. Moi j'ai vite compris que l'argent... Mm. Comme tu disais tout à l'heure, l'esprit qu'il y a derrière l'argent pouvait être destructeur, mais qu'il faut bien gérer cette histoire-là. Mm. Quand tu parles d'argent facile, moi j'appellerai même pas ça argent facile. Mm. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on parle d'argent mm. facile, parce que en réalité, pour avoir aussi côtoyé ce milieu-là pendant un moment, euh, c'est pas facile en fait pour ces personnes-là de. J'allais euh, te rejoindre. Sur voilà. Ça, par exemple, pour une facile. femme de se prostituer, par exemple, c'est très difficile en réalité. Je mm. veux dire. Euh, elles le font parce que peut-être qu'elles n'ont pas d'autre choix, elles ne connaissent pas autre chose. Mmh. Et puis on est aussi, euh, voilà, moi je trouve que le, le, le milieu francophone c'est très les diplômes, etc. Sans ça on ne réussit pas. Donc quand tu as quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui se dit que bah, si je n'ai pas fait des études, je ne vais aller nulle part. Mmh. Voilà ce qui me reste comme option. Alors mmh. elle va prendre cette option parce qu'elle se dit que l'autre n'est pas accessible. Mmh. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais mmh. pour moi ce n'est pas de l'argent facile. Même quelqu'un qui montent tout un truc derrière pour vendre de la drogue, etc. Mais c'est des chefs d'entreprise, hein, ces mmh. gars-là. Oui. C'est juste que... <rire> ah ouais, non, mais l'énergie qu'ils y mettent, etc. Ils gèrent les équipes, ils gèrent des stocks. Mais, ah bah oui, bah On bah parle oui. comme ça, mais c'est pas de... Ils ont des fournisseurs. Exactement. Alors moi, je dirais peut-être pas argent facile, je dirais ouais. argent rapide. Mmh. Voilà. Ou argent rapide, parce que... Euh, bon... Oui, argent rapide. Ouais, mmh, moi, je, je dirais plus compris. argent rapide, en tout cas pour... Euh... Plus rapide que lorsque tu Argent as rapide, un... argent sale, quand même aussi. Oui, non, je mais... dirais plus argent sale. Bon, voilà. En, en soi, oui, c'est oui, oui. pas l'argent qui est sale ou propre. De toute façon, l'argent n'a pas de, de couleur, d'odeur, mmh. de sentiment, je sais pas mmh. quoi. Dit, oui. Je pense que ce qui est clair, c'est surtout. Euh, que le diable, peut-être, pousse les gens dans des extrêmes, en oui, fait. Oui, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est dans des extrêmes. Bah, du coup, pour répondre à ta question, mmh. bah, moi, j'ai juste vite compris qu'il fallait bien gérer cette histoire. Et le pourquoi est-ce qu'on voulait de l'argent. Mmh. Ça, c'est trop... C'est très bien. Ce long. qui fait que quand, euh, bah, quand j'étais petite et que mon père a commencé, par exemple, à me donner de l'argent de poche, mmh. je savais qu'il faut que je fasse attention. Je me souviens à l'époque, c'était encore les francs, donc mm. par semaine j'avais 30 francs. Je disais, voilà, il faut que je fasse 10 francs avec ça, 10 francs pour ça Bien. et 10 francs pour ça. C'est ce que gestionnaire je... <rire> et ouais. pourtant, je n'aimais pas les chiffres. <rire> Mais voilà, c'est comme ça que, parce que j'ai vite compris que ça pouvait amener à la déchéance aussi, oui. et que l'argent était aussi source de conflits dans les maisons, dans les familles. L'argent est source de conflits, c'est fou, hein. même, mm, mm, même, mm. même quand on est enfant. L'argent est source de conflit. Oui, c'est ça. J'ai vu des, des, bah, des enfants se disputer. Je, pour ouais, de l'argent. Mais c'est vrai, quand on était petits, je me souviens à l'époque à la boulangerie, quand tu achetais un sachet de 10 francs de bonbons, tu arrivais à l'école, mais tu étais quelqu'un. Ah oui, non, mais tu étais <rire> la star de la récréation. Hein. Exactement. Tous tu les vois. enfants étaient autour de toi pour que tu distribues un petit voilà. peu euh, les bonbons. Euh. Alors, moi, pour répondre à la question, euh, le rapport à l'argent, il est venu très tard. Mmh. Parce que euh, nos parents ne donnaient pas systématiquement de l'argent de poche. Mais. En fait, il nous donnait le produit, pas l'argent. C'est-à-dire que si j'avais besoin de quelque chose, etc., bah, maman ou papa allait me l'acheter et puis il d'aller nous donner. Donc, je voyais rarement de l'argent. J'avais rarement l'occasion de voir des transactions euh, mmh, mmh, d'argent, mmh. voir l'argent passer de main en main, à part euh, si c'est pour aller acheter euh, la baguette euh, mmh, à la boulangerie. Mmh, mmh, et tu rends la monnaie tout de <rire> suite, tu rends la monnaie. Donc, euh, j'ai eu très tard un rapport avec l'argent, mais euh, je dirais, je pense, Dieu merci. Et puis mmh. euh, certainement grâce à l'éducation de mes parents, j'ai jamais eu euh, cet aspect en fait un peu problématique par rapport à l'argent pour mmh. se dire que ah ça peut être quelque chose de dangereux quand mmh. c'est mal géré. Mmh. Euh, non, je pense que c'est tout simplement le cadre mmh. familial dans lequel j'ai grandi qui m'a mmh. permis de comprendre que l'argent c'était un outil qui te permettait d'avoir accès à certaines choses, mmh. mais qu'en aucun cas l'argent euh, avait une position de euh, mmh. euh, de pouvoir en fait mmh. quelqu'un mmh. et être attiré pour avoir absolument de l'argent non mmh. j'ai pas vraiment connu ça mais... très bien très bien très bien et quel est votre rapport du coup plutôt le rapport que vous avez eu euh, lorsque vous étiez plus jeune parce que pourquoi est-ce que je parle de lorsqu'on est jeune parce que euh, les systèmes parce qu'on est en train de parler justement de culture culture de succès et d'enrichissement les systèmes c'est-à-dire la culture s'installe finalement par les habitudes et par l'éducation. Oui, c'est vrai. Et j'aimerais savoir, en fait, quel était euh, votre rapport, votre état d'esprit vis-à-vis du succès. Mm -hmm. Est-ce qu'à la maison, en fait, on voyait le succès mm -hmm. Est-ce que le succès, c'était quelque chose d'évident pour vous Est-ce que quand vous remarquiez mm -hmm. ben, comment vit votre tante, votre oncle, mm -hmm. votre... est-ce que euh, tout de suite, vous, vous arriviez à repérer que... Ben, lui, il a réussi, lui, il a échoué. Est-ce est que voilà, dans votre famille, il y avait, il y avait, il y avait quand même cet aspect-là de vous expliquer que ben, ça, c'est le succès, ça, c'est la réussite. Quand tu vois tonton un tel, ça, c'est la réussite. Quand tu vois tonton un tel, ça, c'est est, l'échec. Est-ce qu'il y, est qu y a ce rapport-là, en fait, avec le succès Moi, pas du tout. Non, pas du tout. C'était pas, pas spécialement euh, par rapport à la réussite, finale. Moi, Pour mes parents, la réussite, c'était les études. Mm. Et vraiment, on ne parlait pas. Pas beaucoup d'argent c'est à dire que par exemple moi, mon père il a toujours été entrepreneur il a toujours eu euh, il a toujours eu à lancer des sociétés euh, et tout, certains ont marché mieux que d'autres mais jamais il nous a fait le point pour nous dire allez enfants on a gagné beaucoup d'argent ou moins etc jamais donc vraiment mais même quand tu croisais euh, des tatas euh, tu te disais pas oh elle est là, on dirait qu'elle a de l'argent et pas du tout waouh wow. Et eh, eh, ah, moi, c'est même. Hein. je me suis jamais dit, ouais. euh, X a de l'argent ou un tel n'en a pas. Mmh, vraiment. Ouais. C'était euh, vraiment l'argent la, en lui-même, c'est-à-dire la monnaie, n'était pas ce qui était valorisé vraiment. On mais pouvait pa, pa, dire, alors, euh... pas tant la monnaie, mais euh, par exemple, quand tu vas rencontrer une tante, un oncle, tu vois son style de vie, mmh, tu mmh, sais mmh. que, bon, lui, ne vit pas comme nous. Tu vois, tu sais s'il est dans la pauvreté ou s'il est plutôt dans l'abondance Non. Non ça, te, non, ça te frappait pas Tu remarquais pas ce genre de choses Pas du tout. Waouh. Wow. J'étais vraiment un regard <rire> <rire> Moi, c'est euh... les choses que, ouais, déjà. Moi aussi, non, toi, par <rire> contre, ça, ouais, pas du tout. Ben bah, moi, si. Bah, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Sauf que je me dis non, elle, elle m'inspire pas. Lui, il peut m'inspirer. Lui, non, ouais. C'est-à-dire que pour moi, tu peux être guindé comme tu veux. Mais tu me dis rien, mmh. mais je sais que ah tu as ouais. réussi quelque part. C'est déjà perspicace euh, par oui. rapport à ces choses, non bah, J'ai un membre de ma famille jusqu'à présent qui m'inspire énormément mais il n'est pas forcément riche, mmh. tu vois. Mais mmh. il a fait des bons placements dans sa vie, oui. tu vois. Mais euh, il n'est pas forcément riche, mais il a toujours vécu comme quelqu'un qui, voilà. Comme je dis, on peut pas ressembler à ses problèmes, en fait. Ben bah oui. Euh... <rire> Donc, vraiment, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui, qui, qui jusqu'à présent m'inspire beaucoup mmh. parce que, en fait, euh, c'est ce qu'il représente, en fait. Mmh. Donc, pour moi, c'est une forme de réussite aussi, quelque mmh. part. Alors moi, si je peux dire, c'est vrai que j'ai un membre de ma famille, c'est plus tard, en fait, que je me suis rendu un peu compte. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ses, ses, ses comptes en banque, etc. Mmh. Mais c'est ce qui dégageait. dégagé. Voilà. Ce que ce membre de la famille dégageait, j'avais l'impression qu'elle était constamment dans les problèmes. Et pourtant, très coquette, euh, très classe, très belle, etc. Mais limite, j'en avais un peu peur. Je n'osais pas trop m'approcher mmh. de cette personne parce qu'il y, y a quelque chose qui a dégagé, qui n'était pas... Le parfum des problèmes. <rire> oui, j'étais pas sereine en fait. Oh, Mais wow. au-delà au de ça, euh, je, je pense que j'étais vraiment dans un cocon. C'est fou. C'est euh, fou. Pas eu trop Mais ce... justement, je pense que quand on grandit par exemple en Afrique, c'est difficile de rester dans ce type de cocon. Parce mm. que moi, ayant grandi en Afrique, euh, ben, j'ai connu. Euh, j'ai connu l'abondance de, de, de mon père euh, l'abondance la richesse hein? mmh, et j'ai mmh, connu mmh. aussi le manque de mon père euh, mmh. de ma mère de... j'ai vu ma famille j'ai vu ma famille avoir des grosses maisons et j'ai vu ma famille avoir des des, des, des, des maisons qui ressemblaient pas à des maisons, en fait, mm -hmm. tu vois, qui ressemblaient plutôt à des abris, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et en fait, ben non, moi, j'ai vu, j'ai même vu dans ma famille, euh, non, toi, t'as l'argent, toi, t'as pas l'argent. Enfin, <rire> je veux dire, voilà. Et puis, euh, on est des Africains et il faut savoir que euh, les Africains, les Congolais en particulier, on, on aime bien les signes, on va dire, ostentatoires euh, de, de ah, la ouais, richesse. Donc, euh, en euh, vérité, euh, quand quelqu'un qui est, qui est vraiment prospère arrivait, euh, tu, pou, tu, fin, tu pouvais le sentir, hein, mmh, tu mmh, pouvais mmh, sentir mmh. que non, lui, il pèse. Et puis tu sais que c'est le tonton euh, euh, de, à côté de qui tu dois t'asseoir ce jour-là. <rire> eh ben oui. <rire> tu sais que non, tonton, je serai à côté de toi. C'est très africain, ça. C'est très africain, ouais. mais parce que... Mais j'ai envie de te dire, c'est normal, parce que oui, quand oui. tu as connu... Euh, le manque. Quand mmh, tu es là, mmh, tu es mmh, dans mmh. la maison, euh, voilà tu, vous ne savez, vous, vous savez pas si vous allez manger, à mmh, quelle heure mmh, vous mmh, allez mmh, manger, mmh. vous allez faire un seul repas dans mmh. la journée, etc. Et que tu as ton noncle qui vient te chercher et, et, qui, et puis qui t'emmène... Euh... t'emmène manger les glaces. Bah, ça, là, mmh, tu mmh, repères mmh. tout de suite qu'il mmh. y a une vie et il y a une oui. autre, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Que, euh, voilà, moi, mon tonton qui m'emmenait, ou bien mon papa venait me prendre et tout, et de là où j'étais, puis il m'emmenait me balader dans des endroits où euh, de l'autre côté on ne m'emmenait pas, mmh, tu mmh, vois. Mmh. Donc forcément, tu avais ces deux côtés-là et la vérité, hein, le choix il est vite fait. Bah oui. <rire> ah bah oui, ah, ça c'est sûr. Les... Tu sais que <rire> par rapport à ça, tu euh, sais que mon grand-père a beaucoup travaillé dans sa vie, bon, il a beaucoup d'enfants aussi, mais il a toujours fait en sorte qu'il n'y ait pas de manque. Mm -hmm. Mais pour autant, il n'exposait ne, pas forcément toute sa richesse. Bon, C'est après que j'ai su que... Oh. Donc il pesait lourd <rire> <Ouais. rire> Et je pense que c'était fait exprès aussi pour retranscrire certaines valeurs. Si, par exemple, la maison dans laquelle j'allais euh, au Cameroun quand on était beaucoup plus petit, elle ne représentait pas du tout ce qu'il pouvait y avoir. Mm -hmm. euh, euh, ce, ce qui qu était mon grand-père mmh. en fait financièrement par exemple je veux dire la maison le toit c'était de la tolle très bien construite hein. mmh. c'était de la tolle etc mais et finalement à côté le terrain d'à côté c'était sa maison aussi mais il avait mis des locataires dedans et lui il était de l'autre côté avec euh, toute sa famille et tout mmh. mais quand j'ai découvert l'autre maison je me suis dit mais attends mais lui <rires> <rires> bah, bah... l'autre maison était très bien aussi oui. hein, était très bien construite et mmh. tout on était heureux là dedans mmh. mais là maintenant on est dans l'autre maison par exemple et je me dis mais c'est deux salles, est, deux ambiances. Non, il était sage. Il voilà, c'était vraiment pour inculquer pour certaines aussi. valeurs. Mmh. tu vois. Jusqu'à son départ, c'est vraiment mmh. la sagesse et le côté authentique que moi, je retiens de mmh. lui. Mmh. Et que du coup, ben, je vais perpétuer aussi. Parce que justement, il ne faut pas qu'on ait ce rapport avec l'argent comme mmh. si... Euh, on peut tout se permettre, mmh, justement. Mmh, mmh, mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. Je pense que même si on a de l'argent, il faut garder une certaine humilité, ouais. mmh. en fait. Et même une certaine humanité, j'ai envie Exactement. de Exactement. De, de garder cette simplicité, cette euh, proximité avec les gens, sans pour autant ouvrir la porte à n'importe qui. Exactement. Mmh. Mmh. Et finalement, euh, parce qu'on parle de culture, mmh. je pense mmh. que c'est important de faire attention à ce qu'on regarde mmh. et à ce qu'on ingurgite. Oui. Mmh. Parce que euh, finalement, Dieu, il est riche de ce qu'il est. Mmh. Amen. Ah bon mais ça n'empêche pas à Dieu d'être accessible. Oui, ça n'empêche oui, pas à oui, Dieu oui. d'aimer les gens. Ça n'empêche oui. pas aux mais les Mais de... Les gens riches en général, enfin, peut être pas tous, hein, mais euh, ceux qui sont riches et, et qui, ont, qui le montrent vraiment, je crois, ont, ont peur aussi de de, de, de de la manière dont on les regarde. Bah oui. Mais ça, tu sais, euh, j'ai vu ça tout dernièrement euh, sur euh, sur les réseaux. Euh, mm. Il y a une mode en ce moment euh, qui, euh, euh, comment dirais-je En fait, on va vous apprendre à vous habiller comme des vieux riches. Donc en anglais, on parle de « old money ». Donc les, les familles qui sont riches de génération en génération, à comparer avec euh, ceux qui, qui, celles qui sont riches, mais Nouvellement riche, donc qui vont avoir ah. euh, des, des, des, des vêtements avec des griffes très voyantes, ah, les, les nouveaux riches, riches là, tu vois, voit, avec ouais. euh, les, tous les vêtements et les signes Le ostentatoires. Mmh. Voilà, à comparer avec les, les, les, les anciens riches, on va dire riches de génération en génération, qui sont ben, dans un style beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, lisible. Mais, mais parce que, aussi, en fait, si tu veux. Les mœurs ont beaucoup évolué par rapport à l'argent. Oh oui, c'est ça. Il faut savoir qu'avant, ben, l'argent, c'était très tabou. Et pour certains, encore, c'est encore très tabou. Mmh, mmh, mmh. Et c'est pour cela que même ceux qui vont en avoir, finalement, ont peur aussi d'être jugés parce qu'ils en ont. Oui. Parce que je suis d'accord qu'il y a des personnes qui n'en font pas beaucoup par leur valeur, leur éducation. Ils se disent, voilà, j'ai un membre de ma famille comme ça, qui, euh, je sais que ma famille, du, du côté de maman, euh, quand ils ont grandi, ils ont grandi vraiment dans, dans, dans la pauvreté. Enfin, Oui, dans la pauvreté, mais il faut dire quand même qu'ils étaient très bien lotis par rapport oui. à d'autres. Oui. Mmh, mmh. Mais, mais, mais voilà, ils n'étaient pas extrêmement riches et tout. Mmh. Mais Mes oncles ensuite ont fait de, de longues études et ont fini avec des grosses carrières, des belles carrières. Et, euh, et je sais qu'il y, y en a un euh, qui, qui est ici en Europe et, et il est... Euh, il, il cache ces choses-là par pudeur, oui. tu vois. Donc, il a développé de la pudeur mm -hmm. parce qu'il se dit que, en fait, ça sert à rien de le montrer maintenant. On était une famille pauvre, en fait. Mm. Aujourd'hui, OK, on a, mais on était quand même une famille mm. pauvre et il faut respecter, entre guillemets, les gens et les autres et il faut être pudique. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment une vraie pudeur et puis il y en a d'autres qui ont juste peur d'être volés en fait. C'est ça, ouais, oui. Oui, me... c'est vrai. Hein. Parce vrai que du peur. coup, quand toi, tu es là, tu as de l'argent, tu deviens un distributeur alors que toi, tu as galéré pour avoir ça. Voilà. Non, ah, ouais, et moi, vrai. je refuse ça. Je suis pas ton. Non, c'est vrai, je suis contre parce que à la limite, je vais dire OK, viens, je vais te montrer comment j'ai fait. Mais les gens ne veulent pas ça. Ils veulent directement l'argent. Ils veulent directement le produit, etc. Mm Ils ne veulent pas apprendre. Et du coup, ça, ça, ils ont cette facilité de venir vers toi et t'exposer leurs problèmes de temps, temps, temps, temps, temps. Ah ouais, longtemps. et ça, ce n'est pas du tout la culture du succès et de l'enrichissement. Hein. Je ouais, veux dire, prendre l'habitude d'aller exposer tes problèmes à des gens parce que tu te dis qu'ils ont l'argent, ils vont faire. Pour moi, ce n'est pas la exact. bonne mentalité. Mmh. Bon, après, je comprends, il faut avoir aussi l'humilité de demander. Mmh. Parce que ne pas demander aussi, c'est aussi de l'orgueil. Tu vois, mmh. le juste milieu, donc ça, ça c'est incroyable. incroyable. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut se dire, je demande parce que peut-être là, c'est urgent. Mais en même temps, je veux savoir comment faire mm -hmm. pour m'en sortir. Voilà, rien n'empêche de faire les deux aussi. Hein. Voilà, de mais ça de dépend de l'attitude du cœur, je mm. pense. Mm. À ce moment-là, je pense que c'est ça qui, qui prime, quoi. Ouais. Mm. Mais si tu es dans un truc où tu demandes, tu demandes et tu dis « Ah, mais c'est l'humilité !» Non, <rire> c'est pas comme ça. <rire> Je te demande parce que je suis humble. Non, pardon, <rire> mais je vais te montrer comment on est humble. Ah est là ça. là. Ouf. Ouais <rire> mais voilà, on est dans un nouveau monde. Et aussi dans ce nouveau monde, justement, dans ces nouvelles mœurs, il y a aussi le fait que d'autres assument en fait pleinement, voilà, euh, euh, sans s'excuser, sans être désolé, qu'ils sont prospères. Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non non plus. Non Honnêtement, plus. je n'ai pas du tout de problème avec... Enfin, euh, j'ai un problème avec ostentatoire du genre euh, <rires> j'ai euh, un fils spirituel qui est... Euh, qui, euh, il, travaille, euh, il travaille à Gucci. Bon, je, je l'embête un peu. Il travaille à Gucci, au Canada. Et c'est trop marrant parce que le, la première fois qu'on qu s'est rencontrés, il avait des chaussures Gucci, le pantalon Gucci, <rire> la veste Gucci, <rire> le chapeau Gucci, les lunettes Gucci, Gucci, Man, Gucci. Ouais, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci, Gucci. Et, et souvent, peut, et en fait, à chaque fois, je pense à lui. Mais c'est ça, le Gucci, Gucci. Quand je le vois, il est tout en Gucci et tout. <rire> Bref, c'est un choix de vie, n'est-ce mmh, pas mmh. C'est son choix, mais c'est vrai que moi, je... Ben, je en tout cas, pour l'instant, même si j'ai ou je, je ne me vois pas mettre autant et puis voilà, toutes ces, ces, ces marques-là, mmh. forcément que ça se voit, etc. Mmh. Finalement, ce n'est pas, pas forcément ça le plus important. Mmh. Ce n'est pas forcément ça le plus important. Mais je suis quand même OK avec les personnes. Qui, euh, ben, qui de monte. façon visible ça se voit qu'ils oui, qu voilà. sont prospères il y a aucun ouais. faut pas se complexer au faut contraire complexer. faut faut peut-être se demander comment la personne a fait, Tout euh, à fait. voilà moi je pense qu'il faut partir de là mais pas se complexer, pas bah, je suis pour qu'on laisse les gens s'exprimer. La ça. personne elle a galéré Laissez pour peut-être payer tout richesse. son complet complet là. <rire> Et puis toi, tu veux venir la complexer, tu pas là quand elle galérait. C'est en fait. en fait, tu n'étais pas là. Tu pas là. Donc euh, si aujourd'hui, elle a envie de se dire « Non, j'ai trop souffert, donc là, là, ça va sortir. <rire> » Mais que les gens s'expriment. Ça doit se voir. voir. Ça doit se ça doit voir. voir. Se Laissons savoir. les gens s'exprimer si demain… Tu peux t'acheter une grosse voiture. Achète, là. Il faut aussi pouvoir l'entretenir après. Ben tu oui. Bah ben Oui, moi, je suis d'accord. Enfin, voilà. Ça me, laisser... fait, ça me fait pour ça. Euh, je ne sais pas. C'était en quelle année alors, Je sais pas. C'était il y a deux ans et tout. Le pasteur... Euh, je pense que vous connaissez le pasteur Raoul Wafo. Oui, oui. Bien sûr. Euh, ben, un ami de la pôtre. Le pasteur Raoul Wafo avait, euh, avait acheté une nouvelle voiture. Je ne sais plus. C'est quoi la marque Mais vraiment quelque chose de très, euh, très, très pimpant et tout. Mmh, mmh, mmh, et, puis, euh, et puis, il la conduisait tranquillement. Et puis, à un moment donné... Euh, il s'est arrêté, je ne sais pas si c'était devant l'église ou dans une rue. En tout cas, il y a un groupe, enfin des jeunes mm. qui l'ont reconnu et qui sont ver, venus vers lui, ah pasteur et tout, et qui ont voulu prendre la photo, enfin pr se prendre en photo mm, avec mm. la voiture. Et il avait fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il disait J'ai tellement aimé. Il a dit euh, Non, avoir une voiture comme ça te permet de prêcher l'évangile. <rire> <rire> Exactement. <rire> voilà un autre volet. Non, tu confirmes mm, l'évangile. Mm, mm, bah, fait. Oui, tu exact. confirmes l'évangile. Tu confirmes que, voilà. Euh, euh, ce que la Bible dit de nous est vrai mmh. lorsque la Bible va dire que nous sommes, euh, euh, que Dieu désire que nous soyons prospères à nos égards et ça. que voilà nous sommes les héritiers d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham, que nous sommes riches et prospères parce mmh, que notre mmh, Dieu mmh, est mmh, prospère, mmh, l'or et l'argent lui appartiennent. Mmh, si mmh, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ben... Bah, voilà, donc il est logique qu'ils nous reviennent. Mais oui, des ritis, mais, mais voilà. oui, ça va de soi, voilà. n'est-ce pas Attends, On peut ouais. Faire l'apologie de la pauvreté, mais tu manques de respect à Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas pas bon de Voilà, moi arrêté. je suis d'accord, et je pense aussi que quand, quand on a de l'argent et trop faire semblant que tu n'en as pas, c'est faire l'apologie de la pauvreté, oui. parce que tu enseignes aux autres qu'il faut rester comme ça, alors, alors, que, que, toi... alors que tu sais qu'au fond tu as. Tu, je ne je, je parle pas d'exagération, je parle des personnes qui, euh, voilà, elle ne veut vraiment pas montrer qu'elle a de l'argent parce qu'elle ne veut pas qu'on lui en demande. Oui, oui, C'est oui, oui. comme, je ne sais pas si vous avez entendu sur les réseaux, il euh, y a, y a, y a euh, une vidéo, enfin on entend surtout le son où il dit… Euh, euh, en anglais, c'est pas parce que vous me voyez manger mon poulet, comme ça, là là, là que ça veut dire que j'ai de l'argent. Il dit, en mmh, fait, je suis pauvre. Ouais. Je suis très, très, très, très pauvre. Bien sûr, ça, ça c'est pour lui demande pas tous, les, euh, <rire> tous les demandeurs. Et, il dit, c'est pas parce que tu me vois manger mon poulet, là, mais je suis très pauvre. Vous savez, il y, <rire> y en a d'autres comme ça, où, vas-y, euh, c'est pas que, hein, mais... J'ai travaillé mon argent seul donc je le mange seul <rire> <rire> Oui, c'est vrai, il y a une aussi comme ça où on, entend, ouais. on entend un audio comme ça. Mais tu vois aussi qu'avec l'ère des réseaux sociaux, les gens assument de plus en plus quand même. Il enfin, y en a qui n'assument pas, mais il y en a qui assument de plus en plus le fait que voilà, j'ai travaillé et je décide d'aller euh, passer mes vacances, je ne sais pas où, aux Maldives, sûr. etc. Mmh, mmh, mmh, mmh. Voilà, je décide de l'assumer. Et, euh, et moi, je pense même que même ceux qui n'ont pas beaucoup, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, on commence quand même à avoir accès aux choses qui étaient inaccessibles. L'accessibilité est de plus en plus possible. Et moi, je pense que ça, c'est une question de gestion, de bonne gestion. Ouais. Par exemple, il y a une fille que je suis, une Camerounaise, qui disait que, mais attends, elle, a, elle travaille, elle est vendeuse je ne sais plus où, mais donc du coup, elle ne gagne pas non plus. Voilà, mais elle se permet chaque année Certains voyages, mmh. parce qu'en fait, elle, elle coupe son, son salaire en fait. Ouais. Elle coupe son salaire, donc il y a la partie, le loyer, etc. Il y a les charges et tout. Et elle va toujours mettre à côté, elle sait que ça, voilà, c'est pour les courses, ça, c'est pour les vacances, etc. Et avec ce qu'il va lui rester un certain moment de l'année, elle va se dire, OK, avec ça, où est-ce que je peux aller mmh. C'est comme ça qu'elle fait. c'est une est question, question d'organisation. Mais bien sûr, hein. c'est une question d'organisation, de bonne gestion. Ouais. Mais si, par exemple, tu vas aller aux Maldives alors que tu n'as pas assez, <rire> Mais attends. En fait, tu prends le billet pour les Maldives, tu arrives là-bas, tu sais pas où tu vas <rire> tu sais dormir. Pas. Bah oui, parce que c'est bien moins euh... cher. Tu arrives à l'aéroport, tu n'as nulle part où aller hein? voilà. Le plus ouais. important c'est d'être arrivé aux Maldives. Mmh. <rire> Mais tu sais, j'aimerais quand même revenir sur euh, sur quelque chose euh, avec cette euh, question de culture, mmh. tu mmh. vois, du succès et de mmh. l'enrichissement. J'aimerais quand même euh, préciser que acquérir euh, des biens matériels ne fait pas aussi euh, de quelqu'un euh, qu'il est riche ou pas. Parce que là, on est en train de parler de d'accessibilité. De, oui, mais j'ai envie de te dire que si tu as du mal à payer tes factures et que euh, tu fraudes le métro mais que tu as un iPhone 14, <rire> en fait... Euh, Merci. Là, il y a... Je, un tu n'es pas dans l'enrichissement. Ouais, tu pas euh, dans l'enrichissement. Le en fait, <rire> tu fais un paiement 15 fois pour payer ton iPhone, mais à côté de ça, les choses élémentaires de la vie... T'arrives pas à les avoir, il faut, je pense, renverser un peu les priorités. Mmh, quoi. Exactement. Enfin que le fait d'acquérir parce que c'est accessible par des moyens de paiement ne nous aveugle pas sur ce qui est mais véritablement non, la non, richesse que, juste, que le Seigneur veut pour nous. Mais tu fait. as tellement raison parce que en fait, ce que tu dis là, personnellement, ça me montre à quel point aussi euh, le, le système monde du monde, oui, le oui, système je... mondain, nous mmh. veut pauvres. C'est pour cela y a ces facilités de paiement ouais. parce qu'en plus tu sais quand tu es sur le, la facilité de paiement tu te dis ah ouais si c'est facile à payer c'est accessible mmh, mmh, tu vois mmh, mmh, mais tu mmh. ne te rends pas compte que tu es en train de t'appauvrir parce que si tu avais fait les choses en fonction de ta prospérité tu n'aurais pas acheté ça exactement, exactement. Ça, tu l'aurais acheté plus tard mmh. mais tu le acheté d'un coup et tu n'aurais pas euh, contracté des mini crédits mmh. à droite voilà. et à gauche mmh, qui mmh. vont finalement t'appauvrir en fait totalement d'autant plus qu'il y a les intérêts à l'intérieur donc tu payes toujours mmh. plus que le prix de base ah, donc, dans la facilité ah, il faut faire attention, moi je sais qu'il y a quelques jours, là j'étais dans un magasin et je suis tombée sur quelque chose que je voulais mm. euh, enfin, Je voulais la chose depuis longtemps, tu mm. vois, mais euh, je, je, je pense que je n'avais pas pris le temps de le faire C'est plutôt le temps, parce que ce n'était pas une question d'argent, c'est le temps mm. Sauf que là, la semaine en question, ça tombait sur un moment où je n'avais pas d'argent C'était une somme de 500 euros, je n'avais pas les 500 euros, mm. mais je suis tombée sur le truc et j'étais dans le magasin. <rire> j'étais là, waouh, j'ai réussi trop bien. Ah, Et j'étais là vrai. en train de m'émerveiller devant. Oui. Et après, t'as la vendeuse qui vient, qui vient. Et tu sais ce qu'elle me dit Vous avez la possibilité de payer en trois fois. Ah, oui, <rire> non mais Elle, a cette chanson-là, ce chant de sirène, il faut boucher les Et oreilles. Et le truc, c'est que moi, j'ai pas bouché. Au début, j'ai dit... Oh, Payable en trois fois! Payable en trois fois! Après, j'ai appelé le pasteur gentil, j'ai dit, c'est payable en trois fois là. Est-ce que tu peux me faire un petit. Donc, je, la première fois, je paye avec ta carte bleue. Après, les autres fois, je paye avec ma carte bleue. Après, <rire> elle m'a dit, calque. ouais, mais non, si tu veux, on fait ça la semaine prochaine. Et en fait, quand j'ai raccroché, je suis restée là, j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi, réfléchi. Je pense que la dame était même fatiguée de me voir réfléchir. Mmh. Elle a dit, quand vous prenez votre décision, venez me <rire> voir. Je, je, je suis sortie, je suis sortie, j'ai dit, non, grâce à toi tu n'as pas besoin de payer ça une, une, une quatre fois. Attends d'avoir ton 500 tout court et puis tu entres, tu tu' c'est réglé. Ce il faut, faire. Faire. Faut, faut essayer de privilégier ça. Et toute la soirée, je me suis remerciée dans ma tête de ne pas voilà. avoir fait ça. Tu étais fière. Hein? Ah mais j'étais fière <rires> parce que je me suis dit, tu vois, tu n'as pas cédé à cette pulsion. Exactement. Moi, en fait. c'est ouais. des pulsions. Non, il ne faut pas, fâche, pas vivre hein? au-dessus de ses moyens. Moi, j'appelle ça vivre au-dessus de ses moyens, en fait. Je veux dire, si j'ai pas les moyens du iPhone, je ne vais pas l'acheter. C'est le prix d'un loyer, Ils attendez. Okay. Non, mais c'est vrai, puis on, on en parlait en plus, on en parlait, on en parlait hier. hier ouais. Ben oui, et moi je disais, mais attends, pour moi, ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un, par exemple, qui est au chômage, qui gagne son chômage, ok, parce qu'il a travaillé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, à la maison, tu fais quoi Est-ce que tu aides tes parents Est-ce que tu payes un peu le loyer Mais en attendant, tu as un téléphone qui a le prix d'un loyer, ça sert à quoi vends <rire> bon, ton téléphone et paye le loyer et paye le ça. loyer, mais je trouve ça tellement débile en fait, enfin, mm. excusez-moi, mais voilà et pour moi, ça c'est les gens les plus pauvres qui réfléchissent comme ça et qui fonctionnent comme ça, et c'est là où c'est dommage et, et j'aime bien le volet que tu as abordé tout à l'heure, où tu as parlé de l'enrichissement intellectuel mm. il y a une phrase que l'apôtre dit toujours, c'est qu'on ne peut pas être plus riche que son cerveau mm. donc en réalité, si tu veux acquérir certaines choses, mais il faut déjà que ce soit en toi, et c'est ce qu'on disait ça. aussi tout à l'heure il faut que mm. ce soit en toi, et non les les, les paiements plusieurs fois parce que ça c'est de l'endettement c'est de l'endettement en fait c'est oui. l'endettement exactement le mois à prochain la consommation. par exemple oui. tu aurais pris ton truc à 500 euros payable en, en je ne sais combien de fois Tu devoir payer ça voilà tu vois je donc tous les mois tous dette. les mois alors ouais. que, que que chaque mois parfois il y a des imprévus aussi qui peuvent arriver ça. et mmh. tu peux pas les gérer parce que tu as contracté un crédit là-bas des fois même pour des... des... Des choses qui ne sont pas forcément et puis, très Et après, utiles. le 31 décembre, on chasse l'esprit de dette. <rire> on chasse... Tu as vu Mais en fait, le 1er janvier, fois, 5 fois, je chasse l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. C'est une très belle formulation pour dire dette. Dette. Mmh, mmh. Pour mmh. le téléphone, mmh. pour mmh. la perruque. Et ce que tu dis, c'est fort. Et ce que tu dis, c'est fort. Pour la perruque, hein Oui, il oui, y oui. en a qui... Mais attends, Mais pendant, pendant le, le Covid... Mais attends, mais pendant le Covid, par exemple, il y avait les, les facilités de paiement maintenant, plus que tout le ah monde oui, devait. Les, ah oui, pour les perruques. Même ah pour oui, les perruques, tu peux payer ta là... perruque en plusieurs fois. Bah oui, bah oui. Moi, je, je comprends, parce que chacun doit faire fleurir non, son business, business. mais... Si tu veux amortir ah, le business en train de fleurir, mais, mais... <rire> chacun soit, sa technique. Pour moi, <rire> Encore une fois, c'est pas dérangeant si tu es honnête avec toi-même. Si tu veux amortir mm. le coût parce que c'est mieux pour peux... la gestion, effectivement, tu peux y le y faire pour amortir. Soucis. Mais si c'est parce que tu pas les moyens, voilà. Si tu n'es pas solvable, ça sert à rien. Moi, je pense que quand tu fais ça, tu es déjà en train de griller tes propres cartes et en train. Euh, de, de, de détruire en fait, le, le système de la culture en fait, du succès oui. et de l'enrichissement qu'il y a mmh. dans, dans ton esprit. Mmh. En fait. Parce que dans cette culture, il y a quand même le volet de la bonne gestion. Mmh, mmh, mmh. Voilà, la bonne gestion de ton argent, mmh. etc. Exactement. Mmh. Et aussi, pourquoi est-ce que tu as besoin d'acquérir cette chose L'apôtre en parlait dernièrement. Il disait mmh. que lui n'achète pas, il investit. Mmh. Donc, est-ce que, par exemple, on parlait des perruques, mais ça peut aussi être les vêtements, est-ce que tu achètes ça parce que là, tu investis pour ton image, peut-être par rapport à ce que tu dois faire, mmh. ou est-ce que tu achètes pour montrer que j'ai acheté Oh, mais tu sais, non, non, parce que si on part sur ce terrain-là, ça va être très facile. Je veux dire, nous, enfin on fait des émissions, donc si, je, je peux dire effectivement, si j'achète, j'investis pour mon image, mmh. mais... Honnêtement, ma perruque, là, ça fait déjà des mois que c'est là c'est bon, hein. ça passe aussi à l'image. Tu vois Bien ce que je veux dire Oui. Je pense que aussi dans, ce, dans, ce, dans cette évolution de mœurs où les gens euh, font attention à tout, tout le monde peut dire « j'investis pour mon image ». Oui, mais après, il faut être honnête avec soi-même en réalité et c'est aussi une question de sagesse. Mm -hmm. Si tu sais qu'en vrai, au fond de ton cœur, tu as acheté pour acheter et non pour investir, en réalité, l'usage même de cette chose n'aura pas le même effet. Je ne sais mmh, pas si... Mmh. Voyez, ouais, en tous les cas, tu vas te mentir à toi-même, Tu pas te mens à, à toi-même, toi toi toi exactement, et pas aux autres. Mais si au mmh. fond de toi, tu sais que, voilà, tu as acheté ce costume, vraiment, c'est un investissement. C'est pas un achat, c'est un investissement. Mmh. Tu en feras bon usage et tu ne te mens pas à toi-même. Pour moi, la différence, ou du moins le contraire de l'investissement, c'est la pulsion. Exactement. c'est-à-dire que l'investissement, ça a une résonance sur le temps. Voilà. Alors que la pulsion, elle est très instantanée mmh, et elle mmh, ne change rien. Mmh. Donc, il faut qu'on travaille à ça. Mmh. Et on parle de culture. Du coup, je pense que ça fait aussi, euh, tu vois, écho à, à l'éducation. Mmh, oui, on oui, doit totalement. pouvoir éduquer nos enfants, les futures générations, voilà, les, les personnes qu'on encadre spirituellement, à mmh. maîtriser leurs pulsions. Exactement. Salomon était riche parce qu'il était sage. en fait. C'est oui. ça. Oui. Tu as parlé de Salomon tout à l'heure. Mmh, mmh, mmh. Il était l'homme le plus riche parce qu'il était le plus sage, mmh. et c'est pas juste sage parce qu'il sait faire deux fois deux, deux plus deux, non, mmh, mmh, mmh. c'est parce qu'il avait une sagesse qui lui permettait de maîtriser ses émotions, ses pulsions et euh, prendre ses de en prendre de, décisions, de, de décisions. bonnes décisions. Oui. Mmh, mmh. Donc, euh, travaillons à ça, faisons en sorte mmh, que ce soit… Mmh. Euh, euh, vraiment ancré dans la culture ça. pour avoir ce succès enrichissement en exactement fait. ben merci beaucoup les filles pour cette discussion c'est passé c'est passé trop vite c'était super intéressant, ouais, intéressant. j'ai beaucoup aimé en tout cas ouais. merci beaucoup merci, merci à, à toi. toi pasteur gloire à Dieu et vous l'aurez compris donc voilà si vous voulez développer euh, voilà cette culture du succès et de l'enrichissement vous devez savoir que vous devez investir en vous-même, vous devez investir, euh, je disais au début, faire des exercices intellectuels. Vous devez lire, vous devez vraiment euh, vous enrichir parce que l'enrichissement intérieur est aussi important que l'enrichissement physique, oui. l'argent, les biens que vous allez posséder. C'est important d'être avant d'avoir merci d'avoir regardé okay. cette émission ben je vous invite hein, bien sûr euh, à nous retrouver la semaine prochaine pour une autre euh, un, un autre un nouvel épisode de les boss lady show vous pouvez aussi envoyer vos dons par PayPal à Évangile tv nous avons toujours besoin de vous parce que nous voulons faire des exploits nous voulons emmener en yes. fait ces émissions à toucher tellement de personnes et tellement de vies et toi qui regardes cette émission sache que 2023 sera une année d'éclat une année étincelante, une année de succès mmh. et, et de révélation et j'aimerais vraiment déclarer sur ta vie qu'au travers de tout ce que tu as entendu aujourd'hui là, le succès s'ouvre à toi voilà, qu'un esprit de succès, que la culture du succès puisse s'abattre sur ta vie pour que tu puisses réussir et aussi t'enrichir parce que tu as le droit d'être riche. Voilà, ce n'est pas un péché. Amen. Ce pas un péché. Pas un péché. <rire> voilà, nous étions ravis d'avoir présenté <rire> cette émission. C'est le pasteur grâce avec Daphné yes. et Marie-Alexandra. Pour vous servir. À, à bientôt. <rire> à, à bientôt. Bye. Ciao, bye. bye, bye. <rire>